Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 55 de Stage 1 Et nous allons parler aujourd'hui encore d'un jeu Lego C'est On va faire la suite de, de l'épisode 54 C'est à dire qu'on va jouer au, au deuxième jeu de Indiana Jones en jeu Lego Donc euh, bah, Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue tout simplement Voilà vous le voyez Donc c'est parti, on appuie sur une touche la manette euh, Allez voilà donc nouvelle partie Non je vais pas charger parce que j'ai... <rire> Alors là il y a un petit problème, un petit bug graphique sur le menu, j'arrive pas ah Voilà, nouvelle partie, on va regarder les options avant, donc de toute façon les, les mouvements, c'est bon, ils sont bons, passe. voilà, ça y est, nouvelle partie, on va le faire, on va écraser, les... oui, allez, voilà, sauvegarde en cours, voilà, sauvegarde est réussie, donc le petit, le petit chapeau qui nous dit quand ça, en, quand ça enregistre, Royaume et de Cristal acte 1 Donc là c'était le... le choix des niveaux en fait Donc les, ca les caisses s'ouvrent au fur et à mesure qu'on qu qu progresse dans le jeu Donc là vous voyez elles sont un peu, sont un peu toutes fermées Alors on va sélectionner celle-là Et c'est parti Donc on va commencer l'histoire Donc nous revoilà avec la main, c'est parti, on va commencer à jouer hein, tout simplement Donc là vous voyez un peu le décor sous ça, c'est pas vraiment, c'est un petit niveau euh, avant de commencer le, le niveau on va dire C'est un, un endroit où on va revenir assez souvent euh, entre les niveaux Donc là je sais déjà ce qu'il faut faire, en fait il faut donner la, la banane au singe <rire> Parce que sinon on, on pourra pas passer, le but c'est de prendre le train Ouais en plus on a une flèche qui nous dit voilà, faut, faut que t'ailles là, Donc on va essayer d'aller là que je ne sais plus du tout comment on fait pour donner la banane au singe euh, il me semble qu'il fallait monter euh, soit, soit utiliser des, par exemple des bancs je ne sais plus du tout là il y a une petite lumière je sais pas appuie sur X pour s'équiper de la banane là on a donc le singe qui est tout en haut mais comment comment lui donner ouais non alors j'ai appuyé sur x et du coup j'ai repris le banc j'aurais pas dû. non je veux la banane <rire> je veux pas en donner des coups non plus Voilà, comment je fais pour lui donner la banane ah, Est-ce qu'il faut que je tire voilà, bah, ça doit être ça, Je me souvenez plus Voilà Il a la banane et donc du coup bah, il se dit oh, Tiens ça sert à rien ça Donc il nous la donne en leur place Ça lève le, le Le passage à niveau Et puis c'est parti Fattentie... Oui. Bon. Oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. Et nous revoici avec la main. Alors euh, apparemment on a été enlevé par Par les mecs là, on ne sait pas profiter. On faut connaître l'histoire après de un Jones, on ne va pas trop s'attarder dessus l'histoire. Euh, donc là ben, il faut en gros récupérer la, la, la caisse qu'ils voulaient. Ils nous ont montré une caisse, vas-y, trouve là Il y a, a des de caisses partout. Oui voilà, il faut retrouver hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bon, je sais plus. Je suis pas très attentif. Donc, voilà. Donc là, ben. Tout simplement, faut avancer, faut avancer. Hein. On va essayer. Donc là, on a la, la, notre liane. Hop là, on s'attache. On va récupérer ça. On va pousser la caisse là. là. Enfin, la caisse. On va le pousser par terre pour que l'autre puisse monter parce que l'autre il est un peu con. Il, il a pas de petite liane comme nous. Voilà, on monte un petit escalier. Tac, tac, tac, tac, tac. hop là. Je suis sûr que si j'avais continué, il serait arrivé à monter. Je sais pas. On va tester. Alors, donc là, il est pièce à foison. Pas, hop. Si je monte dessus, qu'est-ce qui se passe ah bah Ça envoie de l'air ici. Je me mets dessus, il envoie de l'air. Voilà. On récupère les petites pièces, c'est sympathique. Hop là. Donc on casse les pièces, on casse des pièces. Dire. Ah bah tiens, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans, il y a une, une flèche là, donc voilà. C'est un truc. Qui... Ah bah voilà, c'est un truc qui s'agite. Donc là, on le monte. C'est enfin, un bras de robot, apparemment. Le bras du robot. On continue à casser les caisses, il doit y avoir l'autre moitié quelque part. Donc là-haut, on peut pas y aller. Là il faut tirer. Alors c'est une cible, il faut tirer avec, le, avec notre assistant qui a un pistolet, tout simplement. Voilà, ça c'est pas une caisse à casser. Par contre ça à la base c'est des caisses à casser. Et là celle-là, hop là. Il y a ce qu'on veut, on récupère, on va l'emmener là-bas, l'autre Donc après il va falloir animer le robot, vous allez voir. Là, donc là, pour l'instant, On monte le deuxième bras. Hop là. On récupère un peu les, les petites pièces. Donc là on prend un des items. Tac tac tac. On va se mettre là bas. Voilà, on prend tous les deux un item. <rire> Parce qu'il y, y a deux yeux à animer. Donc voilà. Lui il est content. Lui, on le met là, il fait pareil, on le met vers là et là, pareil. Voilà, on l'a presque pas vu, ça a merdé, mais j'avais euh, tourné avant qu'il ait. Voilà. Donc la première chose à faire c'est d'aller éteindre l'incendie qui est en haut, en jetant des bouteilles, tout simplement. Donc là-bas, on construit déjà machin. Mais comme on, on peut pas manquer parce que sinon on va, on va mourir. Hop là. On jette donc une bouteille pour éteindre le premier. Et on va éteindre. Avec une deuxième bouteille, il n'y aura plus de feu. De toute façon, on a les cibles en théorie, Voilà, c'est bon, on peut y aller. Tac, tac, D'ailleurs, ça devrait quand même être chaud sous nos pieds. Mais bon, on s'en fout, on a des chaussures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Donc là, on a une cible. Qu'est-ce qu'on a là-dedans On a des pics. Si je prends mon pic. Hein. Ah oui, il y a des flèches là-bas, donc il faut viser. Hop là, on va se faire un petit chemin. Tout simplement. On vise vachement bien d'ailleurs. <rire> Allez, hop, ça atterrit plus de poil au milieu. Il y a encore des clés, ça va placer. Voilà, donc euh, on profite voilà, il enfin, que je continue à jouer, euh, c'est quand même euh, toujours aussi bien fait au niveau du jeu Lego, vous avez remarqué l'introduction qui est toujours assez drôle, donc quand vous aimez euh, ce genre de classique, c'est plutôt pas mal à jouer franchement. Je sais que quand on aime Harry Potter, bah, on joue à Lego Harry Potter, on aime Indiana Jones, il Pirates des Caraïbes, Batman, et prochainement, prochainement, euh, le Seigneur des Anneaux. Bah, il est pas encore sorti à la date actuelle euh, mais je le testerai euh, quand il sera sorti déjà pour l'acheter c'est un peu mieux alors on continue donc ça on peut pas prendre ça. il y a un vieux missile il servait pas à rien voilà, c'est vraiment joli donc là il faudrait ouvrir la caisse normalement dans la caisse il y a, il y a une petite trottinette le but déjà ça va être d'ouvrir cette caisse On va y aller Hop Hop Hop Est-ce que... Non on peut pas l'ouvrir par là Donc là on va faire comme l'autre là-bas on, va... on fait tomber les morceaux, ils sont attirés automatiquement par La boîte Par ça ici <rire> Voilà Et la cinématique oh No! Oh! oh. Heh. Uh -huh. <gasps> uh -huh. uh -huh. Oh, yeah, chef. Blow back, big fall! Cool. Aussi. on a essayé de s'enfuir mais on a un ennemi là qui nous casse les bonbons alors le but pour l'instant ça va être de lui taper cette tronche, hein, parce qu'il s'enfuit tout le temps donc il va falloir récupérer, il va falloir réussir à monter là-haut, lui il est monté comme ça en sautant donc on peut pas. il faut qu'on arrive à descendre l'échelle là et tout ça donc euh, donc ça va être un peu plus euh, compliqué donc on va monter sur les deux boutons là où je pense que c'est les deux boutons Ouvre la boîte. Heureusement qu'on est deux parce que tout seul on va régaler. Euh, donc voilà, la boîte est ouverte, il y a une trottinette, c'est bien ce que je disais. On monte dessus, on va la poser là. Alors cette trottinette est absolument impossible à conduire. C'est horrible. Je vous, je vous c'est impossible. Alors lui il nous jette des trucs qui explosent. C'est pas top. L'enfoiré. J'aimerais bien pouvoir poser ma trottinette sur le bouton. <rire> ah C'est horrible à conduire. On ne pas mettre des directions f -f faciles. Non, non, ils ont mis des trucs. Là. Je tire des balles. Voilà, voilà c'est bon, ça y est. Elle est mise. Donc ensuite, maintenant, il faut que je mette un deuxième véhicule là-dessus. Et comme par hasard, on a une petite voiture là. Allez, on y va tout doucement. Et voilà. Donc ça ouvre la porte là tout simplement. Allez, on descend. Donc on va aller activer le petit euh, levier là-bas si on peut. Il faut déjà récupérer le morceau qui nous manque. Non Ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il qu qu qu faut Utiliser le levier pour que quelque chose se passe. Non, il n'y a pas de morceau, bon. Donc voilà, ça descend l'échelle comme prévu. <rire> Envie de dire. Et là, on va remonter et on va pouvoir aller taper l'autre là-bas, si on peut. Si il s'enfuit pas, parce qu'il est capable de se barrer encore plus loin. Mmh. Alors, on va éviter ça. On va éviter ces, ces tirs de Merde. Et... voilà Hop, euh, donc, il est toujours vivant. <rire> on n'a pas réussi à le taper. Donc, on va. Je sais plus exactement comment il faut faire. Normalement, parce qu'il faut appuyer sur les deux boutons là-bas pour envoyer de, de, de feu à fond. Pour que le moteur il se mette en route. Le moteur de l'argent se met en route. C'est marqué, vous voyez le petit panneau. Quand on appuie, ça, ça balance le feu. Sauf que là, il est au-dessus. Il faut le descendre. Donc, il faut le faire comme ça. Voilà. Pour le descendre, il faut le mettre là. On a notre ami il est un peu con. Voilà, on se met dessus, l'autre on se met là, et voilà. Ça l'a brûlé et il a perdu un cœur, donc voilà. Il faut faire ça trois fois hein, évidemment. En fait faut pas qu'il nous chope mais comme on peut le faire euh, depuis là comme ça tranquille. Hop là. On a un lien un peu plus grosse que sa chaîne. On peut le poser à chaque fois. Faut pas attendre trop longtemps parce que sinon il se délivre. Voilà, un cœur de moins. Il manque encore un petit cœur et.. Ce sera fini pour, pour ce niveau je pense. Il me semble, après on va prendre l'engin, alors on va essayer attention. Qu'est-ce qui va se passer Hop là. <t en> <t en>